La solution, c'est à l'intérieur de nous et ne pas commencer à essayer de faire reposer la faute sur euh, telle ou telle personne. Prendre conscience qu'on est tous responsables, agir, être accueillant, donner une image accueillante et bienveillante de l'environnement et de, du changement. C'est Nietzsche qui disait euh, :« Je croirai en Dieu le jour où tous les chrétiens auront une gueule de ressuscité. » Donc, il faut que nous, tous les change -makers, on ait des gueules de ressuscité si on veut que la société elle change. J'ai décidé de planter des arbres, un maximum d'arbres partout sur Terre, dans les entreprises, avec les, les investisseurs financiers, avec les particuliers, avec tout le monde, parce que l'arbre, c'est le meilleur ami de l'homme, c'est le meilleur outil pour rééquilibrer le rapport de l'homme à la nature. Je m'appelle Tristan Leconte, j'ai 44 ans et je suis un entrepreneur social. J'avais monté Alter Eco, la marque de produits bio et équitables qu'on trouve en France, aux États-Unis, et puis maintenant depuis 10 ans Pure Projet, qui développe des projets agroforestiers à l'intérieur des filières des entreprises donc on appelle ça l'insetting, c'est-à-dire la compensation carbone intégrée à la chaîne de valeur des entreprises. Pour l'intégrer au cœur des filières des entreprises, pur projet, donc de 2008 à 2018, maintenant je suis sur un nouveau projet qui s'appelle TRI TOKEN où l'objectif c'est de mobiliser le monde de la finance à financer des projets agroforestiers et des projets à impact, mais avec des modèles qui rapportent de l'argent pour les financiers, donc pour pouvoir essayer de craquer le, le, le, le souci qu'il y a où il y a d'un côté le monde de la finance et de l'autre côté le monde de l'impact. Et, euh, et pouvoir réussir à, à, à donner à l'impact euh, euh, beaucoup plus de moyens, travailler à l'échelle en fait. L'impact positif dont on est le plus fier, c'est d'avoir planté par exemple 10 millions d'arbres avec euh, Pure Projet. Mais malheureusement, on n'en est pas fier parce que chaque jour, 10 millions d'arbres sont coupés. Donc en 10 ans, on a. Euh, compenser l'équivalent d'une journée de déforestation. Donc l'objectif c'est de savoir comment on passe de 10 millions d'arbres plantés en 10 ans à 10 millions d'arbres plantés chaque jour. Si je prends un exemple, Alter Eco, j'achetais du cacao au Pérou, on nous posait des questions sur l'empreinte climatique des chocolats. J'ai commencé à planter quelques arbres dans, dans, dans ce projet, dans un village, 5000 arbres. Et aujourd'hui, là-bas, on a planté avec les producteurs 4 millions d'arbres et enregistré une zone qui fait trois fois la superficie de la Corse à l'UNESCO. C'est là où je vais demain d'ailleurs, voir les producteurs. Et tout ça parce qu'on a progressivement, avec les communautés locales, développé un dialogue, une compréhension mutuelle, une volonté des projets. Et puis par hasard, les choses se sont mises en place. Et aujourd'hui, le projet est reconnu internationalement à l'UNESCO, porté par le gouvernement péruvien, alors qu'on a commencé dans un village où il n'y a pas l'eau, pas l'électricité, pas le téléphone, euh, en plantant 5000 arbres, un peu par hasard en fait. Donc c'est intéressant, j'aime bien ce genre d'histoire. De... <rire> Passion, changer le monde, <rire> parce que ça rend heureux, je pense, c'est la, la vraie, une vraie source de bonheur. Je trouve que le, le, le, si on observe l'état du monde, ça peut être déprimant, donc on peut se révolter, on peut se résigner, mais il n'y a pas d'issue euh, si on va dans ce sens-là. On est obligé de se confronter aux problème, d'essayer d'apporter de, une solution, donc c'est une manière de, de trouver un, un sens à sa vie et euh, un sens à la vie en général, il n'y a pas de sens à la vie si ce pas pour euh, donner quelque chose ou laisser quelque chose à, à quelqu'un d'autre ou à la nature. Et donc pour moi c'est une manière de, ouais, de trouver du sens en fait dans sa vie et d'être heureux. On parlait chez Alter Eco de militantisme jubilatoire, c'est-à-dire que le militantisme rend heureux, de même que la sobriété rend heureux, comme dit Pierre Rabhi. Euh, donc je pense qu'on recherche le bonheur dans notre engagement en fait. Les entrepreneurs sociaux, ils, ils, ils, ils se posent rarement la question de est-ce que j'ai réussi ou pas et du coup, est-ce que je vais continuer ou est-ce que je vais changer Ils sont dans leur mission, et <rire> ils vont se battre pendant 5, 10, 20 ans et c'est la, la condition de leur vie en fait, ça devient une seconde nature de s'engager. Les valeurs à mon sens que, que révèle l'entrepreneur le, social, c'est le, la compassion, euh, la, la volonté d'être utile, euh, ouais, je dirais la compassion ouais. et le, le fait de comprendre qu'en donnant tu reçois, c'est ça la mécanique en fait, que, que, quelle que soit la chose que tu donnes, que ce soit un événement culturel, un, un engagement social ou environnemental, donc c'est la, la compassion et le fait que donner, euh, c'est la dynamique entre le fait de donner ou de s'épurer, de, de, de, de, de lâcher certaines choses et de se rendre compte qu'en faisant ça en fait on est plus heureux. travailler dans une multinationale mais ça me plaisait pas donc je me suis j'ai démissionné les jours où en fait où on a une forme de, de, de colère positive où on dit mais je peux plus continuer à bosser dans cette boîte je bossais dans une multinationale au début avant Alterico en 97 mais et puis en rentrant de vacances je me suis dit mais j'ai plus envie de bosser là ça sert à rien je vendais des shampoings ça sert à quoi enfin ça sert hein, pour les cheveux mais et du coup euh, c'est des moments comme ça où on, une, une forme de colère positive peut entraîner après un engagement sur le long terme Quand on est entrepreneur social, on peut parfois être euh, déprimé par rapport à l'ampleur des enjeux et de voir que la société elle bouge pas et que nous on est engagé, et que même son projet il a des difficultés à, à, à voir le jour ou à vraiment se développer. Et donc on peut avoir tendance à être assez dur avec soi-même. Ça m'amuse de voir qu'en fait souvent les gens qui sont les plus critiques c'est ceux qui font le moins. <rire> et euh, c'est une manière de se rassurer, en fait, hein, en faire poser la faute sur les autres. Et du coup, euh, ce qu'il faut, c'est essayer d'accepter les choses telles qu'elles sont et de croire en l'impossible. Enfin, c'est en tout cas ma vision des choses. Pas lutter contre la réalité, la réalité elle est là, le monde va mal, l'économie, l'environnement, le social. Euh, ne pas en rajouter encore du pathos là-dedans, mais essayer de trouver des, des, une manière d'être positif, d'apporter du changement. Et ça, ça passe par le changement intérieur, je pense. Donc il faut apprendre à être plus doux avec soi-même, parce que c'est un marathon, c'est l'engagement d'une vie. On aura... Moi, je sais que je pas réglé le problème du climat avant ma mort, donc allons-y cool <rire> Avec un maximum d'énergie et d'ambition, mais aussi en étant compassionnel avec soi-même. Parce que sinon on tombe dans un discours un peu dur, dual, et en fait, qui finalement nous enferme et n'aide pas la cause. Sinon, si tu es toujours révolté à l'intérieur, tu n'arriveras pas à convaincre des gens de te suivre, je pense. Si tu es que dans la force, bah, tu vas être peut-être dans la, dans la violence, dans le, le fait de dénoncer les autres, etc. Et tu crées des, des murs, alors que ce qu'il faut, c'est créer des ponts, et donc... Il faut être euh, résolument engagé, mais aussi euh, très ouvert pour les autres et peut-être aussi pour soi. Parce que si tu es trop dur avec toi-même, bah, tu deviens aigri, déprimé ou trop révolté. Et c'est très dur à vivre, je pense, pour un entrepreneur social. Sois gentil avec toi-même. Pour moi, le, le, la principale valeur à avoir, c'est... Euh, la, la pugnacité, quoi, le fait de, de, de continuer, de s'engager, parce qu'on n'arrivera jamais à trouver la solution du jour au lendemain. S'il faut la faire évoluer, il faut, il, faut, euh, ouais, il faut améliorer sans cesse son offre. Et donc, c'est que euh, si on s'engage sur la durée, qu'on arrive finalement à quelque chose qui a vraiment un impact. Moi, en tout cas, ça fait 20 ans que je cherche, toujours, je pense que je n'ai toujours pas encore eu un impact suffisant par rapport aux enjeux, comme on le voit pour la, la forêt par exemple. Donc le, la valeur principale, c'est de ne jamais se décourager, de garder le sourire. De... Je crois beaucoup à la serendipité. C'est un terme qui veut dire une sorte de, de hasard heureux en fait. Il y a des choses qui, arrivent, qui nous arrivent dans la vie parfois. On ne comprend pas trop pourquoi ça vient et puis ça revient, ça revient. Et à un moment on se dit, tiens, mais peut-être que j'ai quelque chose à faire là. Et puis en fait, on fait à partir de ça quelque chose encore très différent. Mais si on se laisse porter, si on lâche prise, si on fait confiance, eh bien c'est là que les choses s'enchaînent en fait. S'engager ça veut dire prendre conscience euh, qu'il y a des problèmes éventuellement à régler, réfléchir à la manière de le faire et puis après s'engager sur le long terme avec beaucoup de, de pugnacité, beaucoup de, de, de, de résolution parce que c'est jamais évident, surtout quand on veut s'attaquer à un problème auquel personne ne s'est euh, attaqué auparavant. Donc l'engagement c'est... Euh, euh, agir dans la durée. Pour moi, en fait, l'engagement, le, le, il répond aussi à un engagement intérieur, une forme de... de une dimension spirituelle, qu'elle soit religieuse ou pas d'ailleurs, mais c'est quelque chose qu'on a en soi, c'est comme tomber amoureux en fait. On tombe amoureux d'une cause et du coup, on a envie de, de s'y engager, elle nous, elle nous ressemble et de plus en plus, on incarne cette cause, que ce soit le commerce équitable, le bio, les fermes permaculturelles. Alors moi j'avais commencé en fait quand j'étais étudiant, j'ai monté une association au Népal qui s'appelle Solidarité France Népal. On est parti au Népal avec une petite bourse donnée par... Une, une fondation, on a monté un premier projet et j'ai trouvé que c'était absolument une expérience géniale d'être à la fois entrepreneur et utile pour le monde. Et puis de découvrir un pays, un nouveau un problème, d'essayer d'améliorer de, de, le problème. Et cette association au Népal existe toujours depuis maintenant 24 ans. Et elle, envoie, elle a envoyé à peu près de 500 ou 600 personnes pour faire différents projets dans des villages. Donc c'est amusant de voir aussi l'effet boule de neige qui a lieu avec les projets. Ensuite, j'ai monté Alter Eco en 1998, que j'ai développé pendant 10 ans. C'était sur le commerce équitable et les produits bio. J'ai démarré en achetant un ordinateur chez moi et en regardant quest ce que je pouvais faire pour améliorer l'état du monde. Et c'est comme ça que je me suis engagé pour le commerce équitable. Après, la reforestation et l'agroforesterie, je dirais que les, les <rire> étapes, ça a été à chaque fois quand j'ai décidé de, de changer, de casser les codes aussi. Ça, c'est important. Planter un milliard d'arbres. Le secret pour passer à l'acte, c'est de passer à l'acte tout simplement, d'y aller, quoi, de pas se poser de questions, de pas trop hésiter, de pas regretter. Il n'y a aucun entrepreneur social qui regrette son engagement. Parfois, il prend des formes différentes, il évolue, euh, il change de modèle, mais personne n'a jamais rencontré un entrepreneur social qui avait refusé de s'engager, qui avait, qui regrettait de s'engager.